Moi le championnat de France c'est avant tout un moyen de voir où j'en suis de ma préparation parce que depuis le mois d'octobre on n'a pas eu de compétition donc on a eu pas mal de périodes d'entraînement donc c'est voir le jour J où j'en suis, qu'est-ce que je suis capable de faire. Alors pour moi c'est pas du tout un test les France parce qu'en fait cette année je me suis fixé pas mal d'objectifs, entre autres d'essayer de tout gagner. Voilà. Euh, je m'enchaîne vraiment beaucoup, euh, j'ai fait beaucoup de concessions, j'ai quitté mon travail, je vois ma famille la moitié de la semaine, euh, quand je suis ici, voilà, je, me, je me donne à fond. Et j'attends beaucoup, beaucoup de, ces deux prochaines années. J'attends vraiment beaucoup. Donc, mes objectifs sont bien élevés. J'espère gagner toutes les coupes de France, gagner un max de coupes du monde, gagner le championnat d'Europe. Et voilà, tout. essayer d'être le meilleur, quoi. Je suis arrivée assez détendue, donc j'avais pour objectif la victoire et si possible bien sûr améliorer mon record personnel. donc Sur le, le practice j'ai eu d'assez bonnes sensations, donc j'étais bien en confiance. Les qualifications se sont bien passées aussi, où je fais d'abord un 7,88 plutôt rassurant. Et après sur les finales, j'y suis allée progressivement jusqu'au dernier round de finale où j'ai vraiment pu me lâcher. Et euh, du coup, euh, établir mon nouveau record en hein, 7 secondes 62. Donc. Allez, c'est parti pour les deux. Est-ce que qu'Aurélien va pouvoir accrocher à nous Déjà, Anouk, elle ne commet pas d'erreur. Elle est partie en mode de fusée. Anouk Jaber, Anouk Jaber, Allez, elle est en haut, elle tourne en 7 à 60 7 à 62 62 ah bah Déjà, euh, avant de me lancer dans le run, euh, je voulais vraiment euh, essayer de me lâcher pour faire le meilleur temps possible. Donc euh, bon, quand je me suis mise en place, j'essayais d'être vraiment très réactive au, au bip de départ. Donc ça, j'ai réussi à bien le faire. Au niveau du départ, c'était très fluide. Donc euh, j'ai de bonnes sensations. J'étais vraiment bien partie. Et après sur la fin, j'essayais de ne pas perdre de vitesse pour le, le finir rapidement. Là dernièrement, j'ai fait quelques petits changements de méthode. Donc ça s'est avéré euh, plutôt efficace. Donc voilà, je suis contente. Euh... D'accord. C'est quoi les changements de méthode Tu peux m'en dévoiler quelques secrets euh, Alors déjà, il y a la toute dernière prise. Au lieu de la prendre en pince comme je prenais avant, je la prends légèrement plus haut sur le bac, ce qui me permet d'accélérer juste le mouvement pour aller au buzzer. Parce que c'est un peu ce qui me manque en Coupe du Monde. Je me suis fait plusieurs fois fait de devancer là-dessus. Euh, après, il y a un pied que j'ai décalé avant le, le jeté, donc au milieu de la voie. Pareil, je l'ai mis un peu plus haut pour me permettre de garder de la vitesse. Et après, c'est plus vraiment des détails de placement sur le bassin, à quel moment, euh, à quelle distance du mur je dois être, euh, c'est des, des choses comme ça. Et il s'accroche bien, le il t'accroche bien, il tire la il garde tire à Jean, c'est incroyable ce geste tiré. Oh, c'est bien que le faire, se il peut dire les deux Ah, c'est bien, eu... Plus on va vite, plus il faut jouer sur des détails pour gagner du temps. Et c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment d'avoir euh, la trajectoire la plus rectiligne possible. Et donc, euh, pour ça, dans l'idée, il faut que le corps ne bouge pas et c'est uniquement les membres qui, qui se déplacent et qui nous font avancer. Et donc, pour ça, ça joue beaucoup sur le placement du bassin euh, et les choses comme ça. Oh, mais on peut l'applaudir, mais quel talent Ce pierre un peu du sport pour Raphaël Castanier. Allez, c'est parti, alors attention à sur la qui est légèrement en tête de bonnet, s'accroche un bonnet qui revient. Allez, allez. Lucille Sorel, Lucille Sorel qui est légèrement en avance et c'est oui. Lucille Sorel, la championne de France. Cette année, on a décidé d'organiser le Championnat de France de vitesse, d'escalade de vitesse, sur deux jours. Le premier jour qui est dédié à l'escalade de vitesse sur la voie record et le deuxième jour qui est dédié uniquement à la voie classique. Donc c'est une toute autre voie que celle qu'on rencontre sur les Coups du Monde. Le but, c'est à la fois la, la voie record, c'est de continuer à promouvoir un peu l'activité vitesse par le biais de la voie record. Par contre, du coup, euh, le fait de créer euh, un deuxième championnat de France avec une voix entre guillemets classique euh, permet à, à tout un chacun de pouvoir venir s'essayer à la vitesse sans être trop rebuté par, euh, par le fait de ne pas avoir la, la voix chez lui. C'est un peu particulier parce qu'on n'a plus l'habitude, ça fait des années que ça n'existe plus. Il y a eu des Coupes de France à Valence les quelques dernières années qui ont fait ce format, du coup c'est pas non plus nouveau mais ça fait quand même toujours bizarre, on ne se jamais en dehors de la voie officielle de vitesse. Du coup c'est un peu différent mais ça a l'air sympa et ça donne envie d'essayer pour voir quel temps on va mettre sur la même hauteur, le même profil. Voilà, sur la Voie Record, on, on calcule tout, on, on place ses pieds, on, on pousse beaucoup dans les jambes. Donc Du coup, on fait, on fait en sorte d'avoir toujours les, les pieds sur les prises. Et je sais qu'avant avant, qu'il y ait la Voie Record, ou en tout cas en France, j'étais bon là-dedans, dans les voies aléatoires. Parce que justement je faisais pas du tout attention à mes pieds et je bourrinais avec les bras et j'essayais d'aller le plus vite possible sans réfléchir. Et je sens qu'aujourd'hui euh, qu je ne pas réussi à faire ça. Je vais vouloir justement tout euh, essayer de m'adapter à la voie et de poser mes pieds, avoir les, les mains au bon endroit, les pieds au bon endroit pour euh, aller le plus vite possible. Quoi. Ouais. Et bon je sais pas, on verra. On verra, je. Euh, je sais pas. <rire> on verra ce que ça va donner. Ah, allez, deux Allez, attention, sur la junior, on va prendre le cadeau de tout l'inverse pour l'instant, c'est un que sur la petite junior. Marvel et Champ, qui en de Marvel et qui va prendre les 650 euros à gagner. Ouah 650 euros pour Marvel Deschamps Et applaudissements pour Elma Fleuré. Allez, je vous remercie, s'il vous plaît. Un avantage même pour le grimpeur de gauche. Hein. Envers, est un qui est la spécialiste et la tension à cornu. En secours à cornu. Oh là là, parce qu'il a, dit, qu il a le, ah, a le seul... Oh là là, double erreur de Manu Cornu, double erreur. Il a fait casser le mur de Baron et applaudissons s'il vous plaît pour de pour, pour, Cousquet, champion de France, il avait annoncé avant. Oh, déjà avec l'avance ce que tu avais au départ, il hein, ne faut pas s'arrêter comme ça. Il hein. faut y aller, il faut attendre si on dit qu'il faut départ, mais c'est dommage de, de prendre des risques et de rater. Bon, c'est une toute qui connaissait en fait un monde de élu champion de France.